Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, comme promis, on va parler des trois nouveaux commandants légendaires puisque on a le leak des nouveaux skills qui vont avec ces nouveaux commandants. On a également la date de sortie. Tout ça nous vient tout droit d'un forum, d'un Facebook coréen.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 d'excuse pour ne pas être sur le Discord et avoir toutes les infos en avance les amis. On va donc commencer par le premier commandant. Alors ces trois commandants sortiront normalement le 27 février peut-être le 28 avec le décalage horaire si jamais ils ont un peu de retard. On va commencer par Heraclius qui est un commandant qui va être normalement un commandant garnison, un commandant dit leadership. Donc en général on le met en garnison et vous allez voir, hein, on est sur les nouveaux commandants comme on l'a indiqué comme lilith l'a indiqué et que je vous en parlais dans la vidéo d'hier on est sur des nouveaux commandants qui sont faits pour défendre les villes le premier skin skill et pas skin qui est un skill actif. Vous avez, on n'a pas toutes les données. Il hein. y a des pourcentages qui sont inconnus dans les bonus. Vous allez le voir. On a un premier skill qui va infliger des dommages en arc, pas en arc de cercle, en cercle contrairement à la majorité des commandants, sauf YSG, qui lui inflige également en cercle à 5 cibles et donc et non pas en éventail avec un dommage factor de n. Alors on ne sait pas combien ça va être. On peut penser 2500 à mon avis, 2250 2300, 2500, quand c'est expertisé hein. et chaque cible supplémentaire subira 15% de dommages en moins, ce qui veut dire 100% de 2500 la première fois pour le premier, la première cible 85% pour la seconde 60% pour la... non 70% pour la... plutôt hein, 85% moins 15%, 70% pour la troisième 15% de moins, donc 55% pour la quatrième et donc 40% de dommages pour la dernière la dernière si on est à 2500 ne subira que 1000 de dommages mais c'est pas mal déjà l'autre skill la deuxième qui est un skill passif alors maintenant on a l'habitude hein, tous les skills sont euh, en passif sauf le premier c'est souvent comme ça hein, surtout les commandants je crois qu'on a que un ou deux qui ne sont pas comme ça augmente les points de santé des troupes l'idée par ce commandant dirigé par ce commandant de x alors on n'a pas la donnée non plus et augmente les dommages de contre attaque de x et à là un petit paragraphe que je ne comprends pas n'hésitez pas à mettre en commentaire votre compréhension de cette partie du skill moi c'est assez mystique hein, pour moi qui dit on a 10% avec 10% de chance quand on use une basique attaque donc une attaque euh, classique hein, et qu'on sait en tant que commandant de garnison je comprends pas bien ce que ça veut dire est-ce que on a encore une augmentation de cou de counter attaque hein, de plus supérieur lorsqu'on est en garnison Bref, je ne comprends pas. Quand vous êtes stationné dans votre ville, les dommages de contre-attaque sont augmentés de N%. Donc on voit bien qu'on est sur des commandants qui sont faits. Un commandant qui est fait pour défendre sa ville et ce qui va remplacer Zenobia peut-être. Cet effet euh, dure pour 3 secondes et peut s'activer une fois. Donc il a un cooldown de 8 secondes. Troisième skill, le bouclier byzantine augmente les skills d'hommage des troupes dirigées par euh, ce commandant de n% donc on sait pas combien mais le skill dommage hein, ça fait toujours plaisir donc de n% et goût aug et augmentant non, et active un powerful chill donc un bouclier très puissant avec un dommage factor de n un dommage factor when station quand on est dans sa propre ville de n également donc encore plus on le voit bien un commandant très très orienté défense de votre ville donc peut-être le nouveau commandant à monter s'il est puissant moi je vais le monter direct il hein. faut avoir les pourcentages bien évidemment. Quand on active, un hein, quand on casse, quand on appelle un active skill, donc autant dire quand on active le premier skill, cet effet peut se déclencher tout, pour 3 secondes, il se déclenche pour 3 secondes et a un timeout de 8 secondes, un cooldown de 8 secondes plutôt. Ensuite on a Basileus, un skill passif, hein, quand on est stationné dans notre propre ville en encore une fois en base, in a base, euh, donc dans un bâtiment ou dans sa propre ville. La une base, qu'est-ce que c'est une base d'ailleurs Est-ce que c'est euh, une gate Est-ce que c'est un bâtiment comme dans Osiris Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je ne sais pas ce que c'est une base. Ça avait peut être référence à un bâtiment de KvK, genre le roi du Nil. Je ne sais pas. En tout cas, own city, c'est votre ville, c'est sûr. La défense de ce commandant est, est augmentée de X et la puissance d'attaque de X également quand il est attaqué. Il a 30 quand il a attaque Il a 30% de chance hein, de deal fixe de donner des dommages fixes hein, à des unités qui sont X Time Dommage Factor de N. Alors là, donc il a un dommage factor à l'attaque avec ce qui quatrième skill, pour finir cet effet encore une fois peut se déclencher une fois toutes les 8 secondes, donc on a tout hein, qui a un cooldown de 8 secondes on a l'impression, enfin le skill 2, 3 et 4 sur Heraclius, en tout cas il a l'air très solide en défense de ville, on en arrive donc à l'expertise, Sharp Eyes qui réduit les attaques des euh, les, les, les attaques normales, hein, les dommages des attaques normales, pris par les unités dirigées par ce commandant de X% et euh, qui a D'ailleurs, c'est un nouveau skill, hein. c'est pas une un amélioration d'un des skills qu'il a déjà. Et qu'il a plus de chance, and if there are more than, and I, et ça augmente plus s'il si y a plusieurs types de troupes, comme dans une défense de ville. Hein, qui, s'il si dirige par exemple des archers, des cavaliers et de l'infanterie, il n'y a pas écrit euh, de. Ah, si plus que trois troupes, ça va être. Hein. S'il a plus de trois différentes troupes, donc ça va être deux différentes troupes, donc c'est des trois, comme est Elfleda, par exemple. Normal Attack tech, il va prendre une ré Réduction supplémentaire des attaques normales si il a trois troupes différentes. Donc, s'il défend votre ville, encore une fois, vous aurez euh, bien évidemment ce petit bonus. Deuxième commandant, je vous en ai parlé. Hein, on passe à Margaret. Margaret, elle est très solide également. C'est un très bon commandant, mais Margaret n'est pas un commandant qui va servir à défendre votre ville. Hein, Margaret, c'est un commandant qui va servir à distance, un commandant à distance. On est sur un premier skill, hein, Goldus of Victory, qui va nous donner un skill actif. On ne sait pas combien il se déclenche, sûrement 1000. With the next, dans, durant les 3 prochaines secondes lorsque le, key, le skill se déclenche, les attaques à distance basiques vont, à, sur les commandants pour les unités dirigées par ce commandant vont être augmentées de X% bon c'est rien de ouf hein, et euh, chaque attaque hein, et, euh, aura et each, et chaque attaque basique hein, vont de avoir un skill de dommage supplémentaire de N, avec un dommage factor de N également. Bon, on n'a pas la donnée, donc euh, on ne peut pas savoir si ça va être oufissime ou pas. Ce skill peut euh, être seulement euh, fait, lancer à distance. Ouais, c'est le principe des attaques à distance. Hein. Euh, deuxième skill passive également, un territorial expansion queen, l'expansion territoriale de la reine. L'attaque, la puissance des attaques des unités de siège, des, euh, des unités dirigées par ce commandant, est augmentée de X% et le speed aussi est augmenté de X%. Elle a 10% de chance pour que les attaques à distance augmentent les dommages, que les dommages pour les attaques à distance, faut le remettre dans le bon ordre, soient augmentés de 3% pour 3 secondes et ça s'active une fois cooldown de 5 secondes. On le voit en dessous, il n'y a que des cooldowns de 5 secondes. Grace and Dignity, au troisième skill, augmente les attaques à distance de ses troupes dirigées par ce commandant de X% pour la distance évidemment. Quand euh, when dealing skill dommage, quand hein, elle donne des dommages de compétences il hein, y a 10% de chance de réduire le March Speed de la cible de euh, N%, on ne sait pas, pour 3 secondes. Et ça peut être activé une fois toutes les 5 secondes. Ultra intéressant quand vous attaquez une cible à distance avec cette tour là. Ça fait que le mec, il va mettre plus de temps à arriver vers vous. Vous allez bien le fumer ou s'il passe à distance et qu'il essaye de se sauver. Vous allez également bien le ralentir. Ce qui est super intéressant, euh, je trouve, de ralentir les cibles. Souvent, on passe son temps à courir après les cibles. Là, on est pas mal. Après, qu'est-ce que ça vaut On a peu de comparaisons pour les commandants à distance. Donc, c'est difficile de dire si ça va être ouf ou pas. Il va falloir tester. Quatrième skill, simple. People Politics, la politique simple des, des gens, du peuple, augmente les dommages donnés par les troupes dirigées par ce commandant de X%. On est encore une fois sur les dommages, hein, mais c'est les dommages intégrales, donc c'est bien. Hein. Et à 10% de chance de réduire les, euh, la, la défense de la cible euh, de X% pour chaque attaque basique lancée. Cet effet peut se durer 3 secondes hein, et peut se lancer une fois toutes les 5 secondes. On n'a pas du, euh, on peut pas le stacker, c'est dommage. Dernier euh, expertise, c'est pas un skill, l'expertise Calmar Federation. Alors d'où ça sort le nom Calmar à Mon avis, ça vient d'un truc historique. Si vous avez la ref, n'hésitez hein, pas à me le dire en commentaire, comme d'hab. Hein, c'est toujours bon d'avoir un petit peu d'histoire. La défense des unités de siège dirigées par ce commandant sont augmentées de n%. C'est pas mal. Hein, et euh, elles reçoivent euh, quand, et quand elles reçoivent des dommages, elles ont 10% de chance que le commandant, que les troupes obtiennent un healing effect, un effet de soin de N euh, de N, un effet N time, euh, avec un facteur de N, que ouais, c'est bizarre comme tournure de phrase, hein, avec un dommage facteur donc il va soigner de N, et cet effet peut s'activer tous les 5 secondes intéressant comme, euh, comme skill également, un skill de soin. En revanche, on ne voit pas de skill qui augmente la santé. C'est dommage, euh, ça aurait été intéressant d'avoir un skill, je revérifie en même temps que je vous le dis, hein. ça aurait été intéressant d'avoir un skill qui augmente la santé sur ce type euh, d'unité parce que la tour, vous allez vous faire rapidement défoncer dès le moment où euh, l'adversaire euh, arrive en masse, en mêlée, en murder ball, à venir sur vous. On passe donc au euh, euh, dernier euh, commandant, bien évidemment le sosie de notre ami saladin babur si euh, à mon avis il va s'appeler comme ça d'ailleurs babur donc même il s'appelle comme ça mais moi je vais l'appeler euh, comme ça donc on a notre ami euh, babur qui a également son lot de skills. Alors pour le premier euh, d'entre eux, c'est un skill assez intéressant et particulier. On est aussi sur un commandant à distance. Hein. Ce skill-là pour la traduction, c'est Battle of Panipat. Alors je ne sais pas d'où vient le nom euh, Panipat. Euh, ça inflige des. On est sur un encore une fois un commandant euh, à distance. Hein. Inflige et on va pouvoir le, le comparer justement à Margaret. Inflige des skills dommages. Donc là c'est plus puissant. Lui on sent déjà le mec qui va faire plus de dommages. Hein. Autant Margaret on se dit euh, ouais euh, c'est moyen autant lui inflique skill damage donc là ça fait ça pique direct damage factor de n à la cible hein, un, euh, un hit end time donc End time, qui ça veut dire que pendant un certain temps euh, va durer euh, les dommages qu'on inflige. Je ne sais pas euh, bien comment encore une fois le traduire puisque j'ai jamais vu cette tournure sur les autres commandants. Et le skill peut être seulement euh, lancé à distance, évidemment. Donc inflict skill damage to the target unit end time. Est-ce que ça peut stacker C'est bizarre parce qu'il y a un damage factor de n. Étrange, mais on va voir quand on aura les mesures et la vraie version. Si on a d'autres leaks, hein, je vous en parlerai. Normalement, d'ici deux semaines seulement, on aura les versions officielles. Le deuxième skill, Mémoire de Babour. Donc la Mémoire de Babour qui augmente les puissances d'attaque et la défense des unités de siège. C'est pas mal ça. De X et augmente les attaques basiques, donc les attaques normales. Est-ce que les attaques basiques, c'est les attaques normales La grosse question répondez, vous avez 5 heures pour y répondre. Donc, les attaques basiques de ce commandant de X% Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Difficile de vous dire quand on n'a pas les pourcentages. roar oh, la rage passive quand euh, il est en commandant à distance. Franchement, si tu sors ce commandant et que tu ne le l'es pas à distance, autant te dire que tu es totalement éclaté. Euh, les unités dirigées par ce commandant euh, sont, ont une attaque, un attaque dommage qui est euh, réduit. Ah non, alors attendez, on va se reprendre. while the range, Quand il est en range mode, les unités dirigées par by General Attack, c'est ça. Voilà, pareil, cette tournure-là, je ne l'ai jamais vue. The unit lead by general attack dommage. Je ne sais pas ce que ça veut dire, general attack dommage. Est-ce que c'est les attaques basiques Est-ce que c'est les attaques normales Qu'est-ce que c'est Ou est-ce que c'est toutes les attaques sont réduites de N%. Donc... Ça va être à mon avis, hein, si c'est réduit de N%, c'est les attaques subies, je dirais les attaques normales subies, c'est traduit du coréen, hein, c'est pour ça. Les attaques subies par ce commandant sont réduites de N% et les attaques à distance hein, ont une augmentation de N time, voyez là, ça c'est assez flou, à euh, 10%, euh, at a 10 rate. Là, moi, je je comprends pas ce skill, je l'avais déjà lu avant de faire la vidéo, si vous vous le comprenez, n'hésitez hein, pas à me le dire en commentaire, hein. tout ce que je sais, c'est que cet effet peut se lancer une fois toutes les 5 secondes. Encore une fois, assez flou ce skill de, de rage, donc pas d'avis dessus, difficile à donner. Euh, lead by, by example, hein, dirigé par l'exemple, hein, augmente le les pour les unités dirigées par ce commandant, augmente la santé de X%. Vous le voyez, là on a de la santé. Donc ça la rend tout de suite plus intéressant que Margaret. Hein. Et euh, quand il reçoit des dommages, elles ont 10% de chance d'augmenter euh, les défenses d'unités de siège de X% et augmenter le dommage qu'elles infligent de X% également, ça fait plaisir. Cet effet dure 3 secondes et peut être lancé une fois toutes les 5 secondes. On finit très intéressant ce quatrième skill, hein, sans doute l'un des meilleurs de tous ceux qu'on a vu sur Margaret et sur Baboul, pour moi c'est euh, le meilleur, il est très très bien. Et le dernier King of Fergana, le roi de Fergana, encore une fois je ne sais pas quelle est la référence historique si vous vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les attaques de la puissance des attaques des unités de siège sont augmentées de n% et quand il a un skill actif qui est casse donc autant dire hein, la battle of Panipa il gagne n rage toutes les secondes pendant 3 secondes maximum une fois toutes les 5 secondes ça se déclenche une expertise ultra intéressante également bref on a trois commandants vraiment Très très différent. Babour me paraît vraiment... Celui qu'on a sous les yeux là. Me paraît vraiment plus violent pour euh, les dommages. Euh, de l'autre côté, Margaret me paraît plus solide sur le long terme. Même si elle me donne une moins bonne impression que Babour. Donc déjà, par rapport à ça, je dirais par expérience que Margaret sera dans la roue de la chance. Et Babour sera en MGE. Lilith a souvent euh, fait ce genre de choix. On va voir si il s'y tient. Verra si j'ai raison ou pas. Si j'ai l'info avant, euh, je vous le dirai. Et pour Heraclius, alors lui, je n'ai aucune idée de sous quel format ils vont le sortir, puisqu'il ne peut pas être en roue de la chance ou en MGE. Sinon, ça va être un autre trip. Déjà, sortir trois commandants, c'est étonnant. Peut-être qu'Heraclius sera sur un event dédié. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de commandant donné sur un event dédié. Mais. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de trois commandants sortis en même temps, on en a toujours deux à présent et parfois on en a eu un. Quand on en a eu comme ça, ça a été vraiment comme Mulan par exemple, ça a été un commandant qui a été donné sur un event, un nouvel an chinois si je dis pas de bêtises, hein, il y a de ça deux ans. Bref, on a rarement... Oulubu qui est sorti, Lubu, il est même pas sorti tout seul, Lubu, il y avait euh, un commandant épique euh, qui était euh, sorti aussi en même temps. Donc étonnant de voir comment va sortir Héraclius. Est-ce qu'il va, il pourrait sortir hein, sur un package qu'on peut acheter, Lubu, c'était euh, le cas par exemple, si je dis pas de bêtises, est-ce que Lilith ferait ce choix, ce choix financier ou pas Bref, dès que j'ai plus d'informations les amis, évidemment je ne manquerai pas de vous les donner. On a toujours le patch qui doit avoir lieu demain sauf s'il si est décalé par Kevin mais normalement ce patch doit bien avoir lieu demain, la vidéo de demain sortira donc durant le patch et on parlera des nouveautés justement apportées par ce patch, comme ça dès que le patch sera fini vous pourrez foncer, à aller tout découvrir, voir si on était dans le vrai ou s'il si y a des choses qui ont été retardées et décalées Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas les amis, comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coup